Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 20 décembre 2021, donc pour, la, pour toute la semaine à partir de ce lundi 20 décembre, de manière à bien terminer l'année, c'est quand même l'idée tant qu'à faire, Moi, je, on commence comme on peut, mais on essaie de terminer bien en général, j'aime bien cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi 20 décembre Le soleil démarre, en Sagittaire, 29 degrés du signe, donc profitez-en mes signes de feu, profitez-en parce que jusqu'à mardi donc euh, mardi 21 décembre donc le lendemain de lundi à en gros euh, 16h en temps sidéral ça fait 17h en métropole euh, le soleil vous veut du bien hein, le soleil, a, on commence par ce qui fonctionne mes signes de feu, bélier, lion sagittaire et par extension toujours mes relations de sextile à partir du sagittaire, donc mes versos d'un côté et mes balances de l'autre jusqu'à mardi en gros euh, milieu d'après-midi le ciel, la coloration solaire vous envoie une énergie extrêmement positive dont je vous encourage plus que très vivement à profiter en exprimant toutes vos bonnes énergies, en étant actif, moteur comme vous savez si bien l'être, ce qui vous réussit. Parce que la donne change à partir de mardi, en gros à alentours de 17h, le soleil entre en Capricorne. Et là, ça change. Voilà qui va avoir pendant à peu près un mois euh, cet apport d'énergie positive incarné par l'astre solaire, cette, euh, cette assurance, cette lune, cette façon de globaliser les situations, cette approche plus pratique, parce que ça rentre en signe de terre, donc l'approche pratique prime, devient l'enjeu le, le, prioritaire. Donc à partir de mardi hein, et pendant tout le reste de la semaine, mais gagnant au niveau de la force, de l'énergie, de la vitalité, de la confiance en vous, de la lucidité, de la vision d'ensemble, toutes les qualités solaires, globalement, vont privilégier, attention, qui Mes Capricornes, c'est votre tour, bon anniversaire, ça arrive, mes Taureaux, mes Vierges, Hein, jeu de la terre à la terre, signe de terre jusqu'au signe de terre, il y a ce qu'on appelle des angles de fin de 120 degrés, on appelle ça des trigones, qui vous protègent là, pendant une période de, de plusieurs semaines, et puis également ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, 60 degrés avant mes capricornes sont mes scorpions, et 60 degrés donc hein, plus loin en aval euh, de mes capricornes sont mes poissons. Donc vous cinq, vous amorcez à partir de mardi soir, de façon à bien terminer l'année, euh, une période tout à fait propice à ce qu'on ait une meilleure visibilité plus de confiance en vous, plus de chaleur, plus d'assurance, plus de, de force de vie tout simplement, ça revient, ça démarre, ça on dissique, ça bouge en permanence. Ça, c'est le gros morceau, condition solaire, on le sait, le soleil à lui tout seul occupe 98% de la surface des planètes du système solaire, donc on tourne autour de lui, mais donc on est dans son axe, et quand on est dans son axe, ben ça nous colore, nous, les signes de Terre de cette façon-là, voilà, c'est dit. Bon à prendre. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres planètes qui sont en Capricorne, et puis pas qu'une, pas qu'une, vous allez voir. En parallèle, il y a, depuis quelques jours, donc il est là, il y a Mercure qui est le mental et la Vous allez me dire, il y a des gâtés cette semaine, c'est vrai, pour bien terminer l'année, il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. La vie c'est injuste, ça a toujours été injuste, c'est comme ça le bon côté, c'est que ça tourne et que c'est chacun son tour. Donc, en ce moment, les gâtés, quatre planètes en Capricorne, sont mes signes de Terre et mes scorpions et mes poissons. Donc, attention, je vais en rajouter une couche parce que vous êtes vraiment les privilégiés. Qu'est-ce que j'ai d'autre Mercure est en Capricorne, 11 degrés. Vénus est en Capricorne, 26 degrés. Et à partir de lundi, Vénus amorce une marche rétrograde. Je vais vous en parler, c'est un peu spécifique. Pluton est en Capricorne aussi. Donc, Soleil, Mercure, Vénus... Et Pluton en Capricorne, ça fait du monde. Donc, pour qui est-ce que c'est bon Toujours les mêmes. Hein voilà. Donc, mes Capricornes, excellent, vous l'avez vu, vision d'ensemble, bonne communication, aptitude à exprimer vos émotions. Je vais y venir, exprimer les émotions, c'est un axe super important. Là, avec l'aspect Vénus-Pluton, vraiment, c'est le truc à pas louper pendant cette période de fin d'année. Donc, euh, bon au niveau de l'affect, bon au niveau de la lucidité d'ensemble, bon au niveau du nettoyage des choses du passé qui réémergent. Vénus-Pluton, c'est un truc un peu particulier. Pour vous, c'est bon, et les mêmes aspects, hein, bon, vision d'ensemble, communication, affection et visibilité, pour mes vierges, mes taureaux, mes poissons, mes scorpions, qui êtes, vous cinq, les méga gâtés de cette fin d'année. Voilà, c'est dit. Hein, voilà. Tant pis, pour euh, bah, chacun sont, on en reparlera, après ça va évoluer, vous allez voir. Très vite, il y a des choses qui vont bouger. Et puis, pour ne pas oublier mes signes de feu oublier mes signes de feu tant qu'à faire. Il y a en ce moment Mars, qui est l'action. Vous savez, je suis assez polarisé sur la qualité de Mars dans des thèmes, surtout au natal. Mars, c'est l'énergie. Mars, c'est l'aptitude que l'on a à, c'est l'expression que j'aime bien, Retrousser ses manches pour euh, se prendre en main, agir, trouver des solutions. Mars étant Sagittaire, il amorce la semaine à 5 degrés du signe. Lorsqu'il est à 5 degrés du signe, c'est-à-dire qu'il est encore là pendant un bout de temps, et lui, veut énormément de bien au niveau de la capacité à se prendre en main et à agir. Pour qui Pour mes Sagittaires, c'est chez vous que ça se passe, ça tombe bien, attention les initiatives en ce moment, mes Sagittaires. Pour mes Lions, pour mes Béliers, et pour mes Balances, et pour mes Versos. Toujours le même principe. À partir du moment où on regarde une planète, on regarde les aspects qui sont formés à 60 et à 120 degrés, ce sont les aspects qui nous protègent, qui nous veulent du bien. Et vous, mes Sagittaires, qui avez pile la planète de l'action Mars au-dessus de votre tête, en ce moment, vous êtes dans l'initiative. Attention à l'impatience. Hein. Quand Mars est pile au-dessus de nos têtes, on a un tel apport d'énergie d'un seul coup que euh, on peut aller essayer d'aller plus vite que la musique. Il faut prendre son temps de bien faire les choses. Et là, ça marche beaucoup mieux, surtout qu'il est encore dans votre secteur pendant un bout de temps. Donc, prenez votre temps, vous serez gagnant ça rime, c'est dit, voilà, voilà le ciel, qu'est-ce que j'ai d'autre Attention, ah, je vais vous faire un tout petit bémol, mais je n'aime pas faire des trucs anxiogènes, ce n'est pas mon truc du tout, je regarde toujours ce qui fonctionne, quand on regarde ce qui fonctionne, on a du coup beaucoup plus d'énergie à, à, à canaliser pour faire avancer les choses, si on polarise sur ce qui ne fonctionne pas, ça nous stresse, ça nous paralyse, donc moi je suis toujours du parti pris de regarder là sur quoi on s'appuie, pour aller de l'avant en regardant le bon côté, en nous prenant en main, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça, à l'usage. Donc, il y a euh, un petit carré, une petite tension dans le ciel. Bon, petite tension, hein. il y en a qui vont vous faire des romans longs comme ça, mais il ne faut pas polariser plus que ça, mais n'empêche que. Il y a très précisément en ce moment dans le ciel deux planètes qui se regardent de travers, de toute façon de le dire il y a Saturne qui représente la rigueur. Hein, le contrôle, l'analyse, les garde-fous, la vision à long terme, la sagesse aussi. Saturne a beaucoup d'avantages. Hein, il peut être plombant, mais il a aussi de bonnes choses. Il permet de, de se recentrer sur ce qui est important, sur ce qui est fondamental, essentiel. Bref, Saturne est précisément à 11 degrés du verso. Il amorce le deuxième décan verso. Saturne, c'est pas le plus fun, faut être clair. Hein. Quand, on est toujours heureux quand il est parti. Hein. Quand il est là, on est un peu fatigué, mais quand il est parti, ça va être suite beaucoup mieux parce qu'on a fait de l'élagage, du nettoyage. Bref, Saturne, 11 degrés du verso, notons bien cette information, qui forme ce qu'on appelle une demi-opposition, un carré, c'est le même truc, mais c'est encore plus aigu. Hein. Un carré, c'est 80 degrés, une opposition, c'est 180, hein. 180 opposition, carré, 90, donc c'est tendu, avec une planète qui s'appelle Uranus. Uranus, qui est la nouveauté, l'impatience, je l la créativité, les transformations, la soudaineté, enfin voilà. Et ce carré euh, Saturne-Uranus dans le ciel va très certainement euh, créer un peu d'impatience, vous avez vu comme j'y mets les formes, hein, créer un petit peu de tension, un petit peu de, de friction pour tous ceux qui ont, une planète, un ascendant, un soleil, une lune, un mercure, en fonction de ce qui concernait chez vous, qui vont se situer en, aux, aux alentours de 11 degrés, donc du verso, 11 degrés du scorpion, 11 degrés du lion, 11 degrés du taureau. Si vous avez euh, un axe ou une planète, quelle que soit la planète, dans, euh, dans les 11 degrés, à 1, 2, 3 degrés d'orb maxi, surveillez le secteur en question, parce que c'est un, un peu lourd, c'est un peu tendu. Euh, voilà, je, après, c'est chacun en fonction de son thème individuel, mais pour faire court, si vous êtes né aux alentours du... Euh, je fais court, hein, euh, 11 degrés, ça fait quoi Du 2 euh, février, 2 mai, 2 août et 2 novembre, un hein, ou deux jours près. Euh, attention à ne pas être impatient, attention à ne pas forcer les choses. Tout bête. Voilà. Rien de plus. Pas de panique du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Jupiter, c'est la dernière semaine. Jupiter, la chance, la dernière semaine où il est encore dans le signe du Verseau. 28 degrés, il amorce la semaine. Chance, pour qui Chance pour mes signes d'air, attends, la dernière ligne droite là, pas louper, s'il y a des choses à finaliser, c'est le moment. Donc, petit coup de pouce en matière de chance qui est la latente avec Jupiter pour mes versos, surtout 3e décan, mes balances, mes gémeaux, et puis bien évidemment, mes béliers et mes Sagittaire, voilà, vous cinq, Jupiter, vous veut du bien, profitez-en, hein, parce que le 28, il change de signe, et ça va vraiment créer une modification, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment un gros morceau, c'est la plus grosse, c'est la seule qui, a, qui change de, de signe tous les ans, Jupiter, il fait son tour en deux ans, donc à chaque fois qu'il y a un changement, c'est la fête, quoi, hein. il y a ceux qui vont bénéficier pendant un an de ces nouvelles influences, à peu près. On aura l'occasion d'en reparler. Je voulais vous reparler d'autre chose, il y a dans le ciel un aspect assez particulier en ce moment, Enfin, qui mérite notre attention, c'est vue de la Terre. On regarde où on est, la bonne blague. Il y a dans le même axe, Vénus, l'amour et Pluton. Pluton, c'est toujours un truc qu'on regarde du bout des doigts avec prudence. Pluton, c'est intéressant parce que ça fait émerger nos archaïsmes les plus profonds, nos, nos, nos ressentis essentiels, tout ce qui émerge notre cerveau reptilien, nos, nos, nos besoins de survie, nos réflexes de transformation, de bouleversement, etc. C'est toujours redoutable Pluton. Et quand il y a dans le ciel, comme c'est le cas en ce moment, une conjonction, donc les deux sont dans la même zone, et puis une conjonction qui s'étend un peu parce que Vénus va amorcer là dès lundi ce qu'on appelle une marche rétrograde, donc avant, quand la planète avance, évolue dans son sens normal, elle évolue à une vitesse cohérente, rapide. Et puis, parce que ce sont des planètes rapides, quand elle va amorcer une marche à ton grade, elle ralentit, ralentit, ralentit, parce que nous, la Terre, on fait le tour du Soleil, et on a l'impression qu'à un moment, elle en repart en arrière, mais toute cette marche, qui est quasiment stationnaire, ça dure plusieurs jours. Et euh, là, on amorce Vénus, une marche à jusqu'au 30 janvier 2022. Donc, elle va rester en Capricorne, ma belle Vénus. Mais en attendant, cette conjonction toute particulière entre Vénus et Pluton a une résonance pour nous tous qui peut s'avérer très intéressante, surtout à l'occasion des fêtes. Qu'est-ce que j'ai derrière la tête Vénus c'est l'amour, Pluton sont les archaïsmes profonds, alors qu'est-ce que ça peut faire Ça peut faire émerger des ressentis qui étaient enfouis, ça peut mettre en lumière très certainement des, des, des, des impressions, un vécu, une histoire, des, des, des mécanismes de notre enfance, des, des, des mécanismes de nos vécus affectifs passés. Je, je suis revenu depuis quelques temps sur la mécanique des fantômes, ce qu'on a vécu très jeune qui nous a marqué, puis après on a du mal à lâcher prise, à oublier, à tourner la page. Il y a des cas où ça fonctionne, on le sait, c'est minoritaire. Il faut être très lucide. Mais très majoritairement, c'est toujours intéressant de creuser un dossier passé, pour, de toute façon le cliner, et avoir l'esprit tranquille pour passer à du neuf. Je suis très attaché à cette façon de fonctionner, qui consiste à être en paix, en harmonie avec son vécu, pour avoir toute la disposition d'esprit la plus optimisante possible, et aborder devant dans un bon état d'esprit, sans bouler aux pieds, sans contrainte, sans appréhension, sans stress, sans peur, etc. Et la conjonction Vénus-Pluton invite, pousse là, pendant les jours, les semaines qui viennent, surtout les jours qui viennent pendant cette fin d'année, à faire du ménage, à y voir clair sur nos sentiments, à exprimer nos ressentis, nos émotions, à faire en sorte d'être sur la même longueur d'onde, pour cliner tout ce qui pourrait s'avérer être des, des, des, des virages sur lesquels on ne serait pas optimisé, euh, c'est le bon moment pour mettre en lumière tous nos ressentis profonds, avec toutes les chances de gagner en visibilité, et donc de se soulager l'esprit pour repartir sur ses bonnes bases. Voilà comment je vous encourage à voir cette conjonction Vénus-Pluton qui nous suit là, pendant cette période de fin d'année. Bon, voilà, c'était un petit horoscope, euh, comme on aime les faire. Hein, je vous ai préparé, je vous prépare d'autres trucs euh, comme d'hab. Euh, mille merci pour vos likes. Moi, je suis très sensible aussi à vos abonnements, euh, à vos gentils messages, à vos gentils commentaires. Euh, tout ce qui fait qu'on échange ensemble des énergies positives. Et puis, j'ai une histoire de couple à vous raconter. Mais celle-là, elle est particulièrement coton. Euh, je vous la garde, je vous la garde, je vous la garde. Parce que c'est une des mes préférées mais ça va venir. Je vous dis à bientôt. Mille merci de votre gentillesse. À très vite.